Les et nous voici de retour pour un nouveau RPG Day 2017. Question numéro 14 quel est votre jeu préféré pour des campagnes sans fin Alors euh, tout premièrement, un de ceux que j'ai le plus utilisé euh, pour des campagnes ouvertes et sans fin, et eh bien c'est un peu à contre-courant, c'est l'appel de Cthulhu. Euh, C'est un jeu que, que j'aimais beaucoup avoir dans la, dans la longueur, euh, notamment pour prouver à ceux qui, qui disent que, que l'appel de Cthulhu, euh, on ne peut pas y faire de campagne, euh, bah leur montrer un, un, un autre ton que pouvait avoir la partie. Alors à l'adolescence, ça passait principalement par, euh, par des investigateurs qui se retrouvaient parfois un peu trop immortels, un peu, euh, un peu éloignés de, de la peur, euh, bien qu'ils avaient pas mal de folie qui leur tombait dessus, euh, et qui finissaient par obtenir du pouvoir. Et, euh, et plus tard, euh, voilà, j'ai appris à développer de, de longues campagnes, que ce soit les ombres de Yoxtotot, euh, donc des campagnes éditées, euh, qui de fait pas durent, mais ont une fin. Et sinon, c'était des campagnes dans lesquelles j'ajoutais des scénarios et des scénarios et les parties s'enchaînaient, les personnages changeaient un petit peu, mais pas tant que ça. Euh, il, faut pas, il faut pas se mentir, l'écran y était pour quelque chose, mais on avait une expérience un petit peu particulière, un petit peu plus pulp effectivement, mais... Euh, mais tout aussi agréable avec, euh, avec autant de, de mystères à trouver que le jeu peut en présenter. En second, euh, et en vérité c'est probablement celui que j'ai le, le plus joué en campagne longue et ouverte, c'est Vampire la Mascarade. De, de par son univers très profond, de par son univers très très fouillé, avec énormément de possibilités de, de partie, euh, Vampire est très adapté pour une campagne en partant de nouveau né cherchant à obtenir du pouvoir ou, euh, ou n'importe quelle autre situation euh, offrant un petit peu de, de matière euh, aux joueurs à mâcher euh, c'est un jeu qui, qui s'y prête très bien, c'est un jeu à campagne de toute façon les, les one shots de vampires ça peut être très sympa mais euh, c'est vraiment dans la campagne que, que ce jeu se, se développe le plus que le, le monde des ténèbres se dévoile le plus et enfin, euh, au risque de sembler euh, me répéter, 1% eh euh, que j'ai reçu récemment, euh, c'est un jeu que, qui je sens est un jeu à campagne, c'est net et c'est à peu près certain, étant donné que, que ce jeu, bah voilà, avec la gestion du club... Euh, L'évolution des, des possessions et de la façon de gérer le club, les réunions, les décisions sur le long terme, les partenariats et les ennemis qu'on peut se faire auprès des autres motor clubs, c'est clairement un jeu à campagne et, euh, et j'ai plusieurs de mes joueurs qui sont assez fans de, de, de l'univers de biker et donc je, je sais qu'ils vont s'y plaire, il y a une campagne qui va se lancer de façon incessante, ça va être très très, très bientôt, hein, probablement mi-août on, on aura démarré cette campagne et, euh, et donc voilà. Euh, 1% euh, en troisième donc euh, euh, l'appel de Cthulhu, parce que pourquoi pas, Vampire la mascarade parce qu'il prend, il prend son, son ton là dedans et enfin euh, 1% voilà pour la question numéro 14 de RPG Day 2017 on se retrouve dès demain pour la question numéro 15, ciao les volistes